Allez, bonjour à tous, je vous fais une expli-partie pour Aeronautica Imperialis. Pour ceux qui l'auraient raté, il y a l'unboxing qui devrait apparaître juste ici. On va découvrir ensemble ben, les composantes d'une carte, hein, un petit peu tout ce que ça contient, toutes les possibilités, toutes les capacités qu'ont euh, les avions. Et puis ensuite, on va découper ensemble un tour de jeu avec le mouvement, avec l'initiative, avec, vous allez voir, la phase de tir et puis euh, la conclusion. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire et puis surtout à partager la vidéo parce que c'est ça qui est le plus important et puis bah, si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien faites-le Allez, c'est parti Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble donc euh, une phase hein, euh, de jeu de Aeronautica Imperialis. Ce que je vous propose de faire avant tout, c'est de découvrir en fait euh, la structure d'une carte, euh, qu'est-ce qu'elle contient, quelles sont les informations euh, qu'elle va contenir. Bon alors déjà une carte, bah bien sûr elle va contenir le, le, le nom hein, de l'avion, le, le, le nom de l'avion, donc Thunderbolt Fury ou alors, euh, ou alors euh, Figa Boomer. Elle va ensuite avoir la classe, donc ça, ça peut être intéressant et important dans certains scénarios. Ensuite on va retrouver les points. Donc ça c'est très simple, c'est pour constituer hein, une équipe, vous avez un maximum de points à atteindre et puis ben, bon, c'est un rien, hein. c'est comme dans X-Wing, c'est comme dans tous les jeux. On a une image euh, de l'avion qui peut être intéressant, qui est quand même assez ISO euh, avec ce que l'on monte dans la boîte. Donc je cache pas que euh, je m'y réfère pas mal parce que des fois je suis un peu perdu notamment entre le, le Fury et le Thunderbolt classique, hein, des fois ils se ressemblent beaucoup, mais on les reconnaît bien finalement. Et puis ensuite on va retrouver les informations du, de, de l'avion, alors la structure, donc la structure, tout bah, simplement vos points de vie, le transport, ça c'est une option qui n'est pas encore utilisée, mais qui devrait être utilisée. Prochainement, et notamment avec le livre de règles hein, qui contient beaucoup plus euh, d'informations, le transport, ce serait votre capacité à transporter notamment euh, euh, ben, euh, des éléments, hein, euh, des points d'objectif, des choses comme ça. Il faut savoir que dans les règles avancées qui ne sont pas dans la boîte, vous avez également la possibilité de vous poser donc peut-être de déposer des choses en fonction des scénarii, donc voilà pourquoi le transport. Le fuel, là aussi, le fuel n'est pas présent dans cette boîte de base, puisque les avions part du principe que les avions sont présents pendant tout le conflit, mais il peut y avoir une valeur au niveau du fuel, et donc du coup, ben, si vous avez une valeur de 2, et eh bien votre avion n'est présent sur la scène que pendant deux rounds. Hein, euh, voilà. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, il peut y avoir des renforts qui arrivent avec des caractéristiques assez spécifiques, et puis bah, qui n'aurait que peu de fuel, mais qui serait par exemple très punchy dans l'action. Ensuite, on va retrouver le sortle. Donc, le sortle, en fait, c'est votre capacité d'accélération. Hein. Vous allez avoir la possibilité de monter votre vitesse ou de descendre votre vitesse. Et ça, ce sont les paliers d'accélération. Donc par exemple, pour le Fury que je vous présente là, eh ben, c'est 2. Donc vous pouvez augmenter votre vitesse par palier de 2. Vous n'êtes pas obligé de consommer l'intégralité du palier, vous pouvez augmenter que de 1. Euh, le S manœuvre, donc là on a un 6. Donc là, ça se réfère directement en fait au diagramme de mouvement. Vous voyez que en fait sur cette fiche, vous allez avoir 8 mouvements euh, disponibles. C'est un petit peu comme euh, votre euh, dial euh, dans euh, X-Wing, hein, votre rondelle de mouvements. Vous allez sélectionner des mouvements et en fonction de l'avion que vous avez choisi, vous aurez plus ou moins de possibilités. Et bien là, c'est la même chose. On voit que le Fury est capable de prendre des actions de 1 à 6. Donc, il pourra faire un level flight, un swoop, un turn, un snap turn. Un stall turn et un stoop. Par contre, tu ne pourras pas faire euh, le bank ni le wing over. Il n'a pas la capacité de le faire. Alors après, bah, bien entendu, les bombardiers sont encore moins agiles. Donc le handling, donc le handling, euh, c'est euh, c'est votre capacité à récupérer. Euh, votre avion. En fait, quand vous allez partir en vrille, euh, eh ben, il va falloir que vous fassiez un jet pour voir si vous réussissez à récupérer la, le, le pilotage de votre avion, à récupérer les commandes, en fait. Et donc, c'est la valeur handling qui va euh, euh, le préciser. Euh, il faut faire plus, en fait, que la valeur. Donc, plus la valeur est basse, plus vous récupérez facilement euh, les commandes de votre avion au cas où vous partez en vrille. Min speed, ben, je vous le laisse en mille, hein. c'est la vitesse minimale, partant du principe que si vous passez en dessous de cette vitesse, et on verra les conditions où ça peut arriver, eh bien, vous allez décrocher. Donc là on, on, on refera du coup le handling, savoir si ah, vous allez caler en fait et il faudra récupérer votre avion. Le max speed là aussi ben, c'est la vitesse maximale de l'avion. Attention, si vous la dépassez, eh bien, vous pouvez avoir euh, des dégâts sur votre avion. Euh, des dégâts de structure et euh, donc euh, il faudra faire également attention savoir qu'on peut dépasser cette vitesse là lorsque l'on part en piqué et puis euh, le max altitude ben là c'est l'altitude maximum que vous pouvez atteindre avec euh, avec votre avion euh, là pour le thunderboard fury c'est 5 qui en l'occurrence l'altitude maximale mais euh, là aussi on verra que euh, dans le jeu il y a la possibilité de dépasser en fait cette valeur et que si vous le faites bah, là aussi vous pouvez vous retrouver à caler au niveau des waypoints euh, sur cette carte on a euh, deux armes l'avenger bolt Cannon et le twin euh, L'ascanon. Donc ça c'est le nom de l'arme Après on a euh, l'arc hein, L'arc de tir, donc là on est sur un arc front euh, On peut avoir euh, On peut avoir du euh, rear Pour l'arrière, du euh, Right side et du left side euh, Pour les côtés, et puis aussi une valeur De up ou down, en l'occurrence Ce serait pour plutôt pour les tourelles comme par exemple les orques, l'avion le, le, orque que je vais utiliser, il a une tourelle qui est au-dessus, et donc il n'est capable de tirer que sur les avions qui sont soit à la même altitude que lui, soit à une altitude euh, supérieure. On ne peut pas tirer en dessous forcément, puisque euh, le canon est sur le dos, donc ça c'est euh, assez intéressant. Ensuite on a le FPR, donc ça en fait c'est euh, les distances de tir, il faut savoir qu'en fonction de la distance, vous allez lancer plus ou moins euh, 2 dés. Euh, la portée c'est 1-4 pour euh, au niveau des hexagones, hein, 1-4 pour une portée courte, 5-7 pour une portée moyenne et 8-10 pour une longue portée. Et donc du coup bah, là on voit que mon arme l'Avenger va lancer 3 dés. Euh, à portée courte, 7 euh, à portée euh, moyenne et puis 0 à portée longue, alors que l'autre va lancer 0 à portée courte, 2 à portée moyenne et puis 1 à portée longue, on touche sur du 5+, et ensuite on fait les modifications que l'on verra pendant euh, la partie. Le damage, donc là c'est la valeur qu'il faut ensuite dépasser pour euh, faire des dommages. Donc vous lancez d'abord pour voir si vous touchez, là c'est sur du 5 et puis ensuite vous lancez ce qui vous reste, hein, ce que vous avez pu récupérer au niveau des touches pour euh, voir, et vous faites soit 4 plus, soit 2 plus dans le cas qui est présent. Amo, euh, ça c'est en fait euh, la valeur de l'arme, savoir si elle est illimitée ou pas. Là on est en l'occurrence en illimité, mais vous pouvez avoir des missiles, des choses comme ça, qui vont être limités. Et euh, ben, en l'occurrence, la plupart du temps, on peut en utiliser un. Normalement, hein, on n'a qu'un missile euh, ou deux missiles euh, grand maximum. Et puis ensuite, le spécial. Donc là on voit extra damage, mais, hein, tout simplement au moment où je lance pour les dégâts. Pour la touche, ben si je fais 6, je vais faire 2 dégâts, alors que si je fais la valeur attendue pour la première arme, c'est 4, je ne ferai qu'une seule touche. Voilà, on a fait le tour d'une carte. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder en fait une phase de jeu. Donc la phase de jeu, elle s'organise comme suit. On va d'abord euh, définir le choix d'une manœuvre. Ensuite, on va définir l'initiative. Puis on va passer au tir de queue puis ensuite euh, le mouvement, et ensuite le tir principal, et enfin euh, la phase de fin, où vous allez voir, on va euh, résoudre éventuellement le fait d'avoir perdu le contrôle de l'avion. Allez, c'est parti pour le choix de la manœuvre. Donc, dans ce choix de manœuvre, ce que l'on va faire, euh, déjà, c'est regarder le socle d'un avion. On voit que sur le socle d'un avion, on a la vitesse et euh, l'altitude qui sont euh, définies. Donc, il n'y a rien de vraiment précisé là-dessus au niveau du jeu. Euh, quand vous posez vos figurines au niveau du déploiement, bah, vous allez devoir définir une altitude et euh, plus ou moins définir une vitesse de base pour commencer la partie. Ne soyez pas trop gourmand, il faut pouvoir monter un petit peu, descendre un petit peu, à la fois la vitesse et l'altitude, donc moi j'ai plutôt la tendance à être médian. L'altitude a une importance sur la résolution des tirs, il faut savoir qu'on ne peut pas tirer sur un avion qui est à plus de 2 d'altitude de vous, soit au-dessus, soit en dessous, puisqu'en fait vous allez avoir un malus de moins 1 par palier d'altitude différent, et donc, ben, euh, comme on touche sur du 5+, ben, au-dessus de deux altitudes, c'est euh, fini, on ne peut plus se toucher. Donc ça, c'est très important et il faut donc bien le définir dans la partie euh, dès le début le choix de la manœuvre donc on va se référer au euh, mouvement euh, diagramme de la fiche qui est disponible mais surtout ce qu'on va d'abord regarder c'est le as manœuvre de son, euh, de son avion. Ici euh, côté euh, côté euh, impérial, j'ai donc un Thunderbolt et un Fury, donc j'ai une capacité de 1 à 6 pour les deux. Donc je vais pouvoir définir en fait des manœuvres. Soit la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 ou la 6. On va euh, commencer euh, très simplement hein, euh, en disant que, alors normalement vous le faites cacher, hein, vous allez poser un pion comme ça euh, caché, sur lequel il y a une valeur en fait, voilà, la valeur de 1. Et donc je vais dire que euh, pour euh, mon Fury, je vais utiliser allez, un Level fly tout simplement. Donc je vais poser ça masqué, hein, bien entendu, au moment où je définis les, les mouvements, je le fais masqué. Et puis, eh ben, je vais également euh, définir autre chose pour euh, mon euh, Thunderbolt qui est à côté. Voilà, qui est là, et je vais lui mettre euh, quelque chose. On le découvrira ensemble tout à l'heure. Et puis ensuite, eh ben, on va faire de même euh, du côté euh, des orques. Alors, euh, pour les orques... Euh, Ici, il faut que je regarde, attention, mes cartes. Euh, mon petit chasseur d'AkaJet, il a de 1 à 5. Donc, on voit qu'il a moins de maniabilité, en fait, que le Thunderbolt. Donc, je vais choisir également une manœuvre. Hop, je vais lui mettre ça. Et puis, je ne vais pas aller trop me chercher la tête. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini... Euh, comme ça, euh, les, euh, les distances normalement, les mouvements, normalement, on doit ensuite passer à la phase d'initiative. La phase d'initiative, elle est très simple. Chaque camp va lancer un dé et celui qui fait euh, le plus, eh bien, euh, remporte l'initiative. Allez, lancer pour l'Empire, il fait 3, lancer pour les Orques, ils font 1, c'est euh, l'Empire qui commence. Voilà, alors l'Empire, en fait, enfin, les impérialistes vont euh, définir qui bouge. En premier, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de bouger les premiers. Et il faut savoir que comme ça fait partie d'un tour l'initiative, l'initiative elle est renégociée à chaque tour. Ça je trouve ça vraiment bien parce que pour ceux qui ont vu la partie d'X-Wing, j'ai beaucoup souffert d'avoir gagné l'initiative en fait. J'avais une compo qui n'était pas idéale et du coup j'étais obligé de bouger tous mes vaisseaux d'un coup et je bah, j'étais pas à l'aise avec ça. Là au moins l'initiative elle va être retirée systématiquement euh, à chaque tour et je trouve que c'est bien. Et en plus, avoir l'initiative n'induit pas que je dois bouger le premier, mais induit le fait que je choisis quel camp bouge son premier avion. Alors je ne vous l'ai pas dit mais on est en, en, en activation alternée, c'est-à-dire que je vais bouger un avion puis ensuite les orques vont bouger un avion ensuite j'en bougerai un second et les orques bougeront leur second avion. S'il y a un camp qui a plus d'avions que l'autre, bien, bien entendu, on bouge les avions jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Donc il peut arriver, s'il y a un, un, une dichotomie entre les deux camps, qu'il y a un camp qui bouge deux fois de suite puisqu'il faut qu'il ait bougé tous ses avions pour, pour mettre fin à la phase de mouvement. Vous définissez qui bouge en premier, attention celui qui bouge en premier sera également celui qui tire en premier. Donc ça peut être un avantage pour vous de faire bouger votre adversaire avant vous, mais euh, parce que, on a vu, hein, il y a quand même la possibilité d'aller soit à droite, soit à gauche. Hein. Euh, le swoop, soit je décide d'aller sur la droite, soit je décide d'aller sur la gauche. Ce n'est pas du tout comme dans X-Wing où j'étais condamné à aller sur la droite si je disais que j'allais sur la droite. Là, on est quand même un petit peu plus flexible. Euh, donc, ça peut être intéressant de faire bouger l'autre en, en premier. Mais, euh, bah, du coup, il va tirer en premier. Alors, que pour un seul avion, mais il faut quand même euh, le noter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger en premier pour l'explication, et puis ce que je vais faire, je vais bouger mon premier avion, et je vais bouger celui-ci. Donc je vais révéler ma valeur de mouvement, j'ai dit que j'allais faire une manœuvre 1, et je vais également regarder sur mon socle à quelle vitesse je me déplace. Pour l'instant, sur cet avion-là, euh, alors ici, là, avec les petites flèches qui manquent, il y a la valeur de vitesse. Et puis de l'autre côté, vous avez euh, la valeur d'altitude. Ici, j'étais mis par défaut une valeur de 5. Au moment où je commence mon mouvement, j'ai tout à fait la possibilité de dire je vais accélérer ou décélérer. C'est une des premières choses que je définis. Si je le fais, je le fais grâce à mon palier d'accélération, en l'occurrence pour cet avion, c'est 2 Donc là, je suis à 5, je pourrais passer soit à 7, mais ma vitesse maximum est 6, donc je ne pourrais atteindre que la vitesse de 6, soit décider de descendre euh, à 3. Je vais rester à 5 pour l'instant, c'est pas la peine de se faire des nœuds dans la tête. Et puis on va donc faire notre, notre manœuvre. Il faut savoir que cette manœuvre, elle est plutôt libre dans la façon dont on l'interprète. C'est-à-dire que j'ai le choix, je vais me déplacer donc de 5, je suis obligé de me déplacer de l'intégralité de mon mouvement. Hein. Bien entendu, je ne peux pas dire que je me déplace moins. Par contre, ben, 5, ça peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Et puis avec la manœuvre 1, ben, rester euh, devant, comme ça, euh, rester avec, euh, avec le nez vers l'avant. Ce que je peux faire, c'est consommer d'abord 1, et puis ensuite faire mon virage. 2, 3, 4, 5. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Mais après, je ne pourrais plus réorienter mon avion, puisque je vais utiliser ma capacité euh, d'orientation, qui là, en l'occurrence, pour cette manœuvre, est unique. Au moment où je veux dans mon déplacement partant du principe que pour pouvoir déclencher en fait cette orientation il faut d'abord que je me déplace obligatoirement d'une case donc là ben, ce qu'on va faire c'est on va aller tout simplement tout droit 1 2 3 4 et 5 voilà j'arrive ici et lorsque j'ai terminé euh, mon mouvement je vais définir si je décide de prendre de l'altitude ou de euh, descendre en altitude vous montrer euh, je vais décider de prendre de l'altitude donc très simplement il conseille euh, et c'est vrai que c'est sympa puisqu'en fait les, les, les figurines sont sur un, un, un pivot, de, de jouer en fait de ça c'est vrai que c'est intéressant on peut on peut comme ça incliner la figurine vers le haut ou vers le bas c'est vrai que ça donne un petit peu plus de vie et je me suis rendu compte dans la partie que c'était intéressant de mettre l'avion dans la dernière position qui était la sienne quand un avion vient de tourner moi je le mets dans la position de tourner. là on va décider de prendre de l'altitude prendre de l'altitude c'est très simple je vais pouvoir euh, monter d'un palier euh, en fonction de la vitesse à laquelle euh, je monte. Si je suis à vitesse de 1 à 4, mon avion peut augmenter de 1 son altitude. Par contre, si je vole de 5 à 9 en vitesse, je peux augmenter mon altitude jusqu'à 2. Donc là, comme je me suis déplacé à 5, eh ben, je pourrais augmenter de 2. Ce que je vais décider de faire, c'est uniquement euh, de... Allez, je vais monter de 2. Normalement, je ne peux pas parce qu'en fait, j'ai une valeur maximale de 5. Mais c'est pas grave. Je vais quand même monter mon avion à 2. Donc, je vais venir changer la roulette ici et je vais passer mon avion hop, avec la roulette à 5. Voilà. Donc là, ici, je suis venu déplacer ma roulette. Il n'y a pas de 6 parce qu'en fait, c'est une valeur qui n'existe pas, le 6. Donc, je vais me mettre entre les deux et je vais marquer ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai forcé le destin. Normalement, je ne devrais pas pouvoir monter jusqu'à 5 d'altitude, mais comme j'ai énormément de vitesse, énormément de vélocité, en fait, je vais pouvoir pousser l'avion au-dessus de ses retranchements. Pour signaler le fait que j'ai pris un risque, je vais poser ici un icône euh, de calage et on verra que c'est quelque chose qui va ensuite se régler euh, au, euh, à la dernière phase d'activation. On verra la dernière phase d'activation si j'arrive à récupérer mon avion ou pas. C'est quelque chose de très intéressant parce que en ayant fait ça par exemple et eh bien déjà là je ne suis plus euh, disponible pour les tirs, je suis à euh, altitude 6 et donc les avions euh, orques qui sont autour de moi ne peuvent déjà plus me tirer dessus. Donc voilà, c'est déjà une subtilité dans le jeu, l'altitude, qui est très intéressante pour pouvoir éviter en fait un combat. Et si vous êtes poursuivi, eh ben, ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant. Ensuite, ben, c'est aux orques hein, de bouger un de leurs avions. Ils choisissent l'avion qu'ils veulent. On va prendre le gros avion. Et euh, on va dire que là également, on fait un level flight. Level flight, euh, cet avion, il est à vitesse 4. Donc, il va faire 1, 2, 3... Et 4 et il va venir ici alors quelque chose de très intéressant euh, dans le jeu 4 et puis je vais faire ma réorientation et ma, ma réorientation elle est d'un niveau je vais me réorienter comme ceci voilà quelque chose de très intéressant dans le jeu on ne se percute pas oh, alléluia euh, on ne se percute pas c'est à dire que si j'avais dû en fait rentrer euh, euh, sur la même case en fait que le thunderbolt ce qui se serait passé c'est que je l'aurais dépassé et je serais allé à la case suivante en ligne droite. Je trouve ça bien parce que franchement, j'aime vraiment, vraiment pas l'idée qu'on puisse se percuter dans X-Wing. Ça n'a aucun sens pour moi. Le bump, alors je sais que c'est devenu une façon de jouer. J'ai du respect pour ça, mais je dois vraiment reconnaître que le fait qu'on se percute dans l'espace est totalement abscon. D'autant plus que, euh, bah, euh, à la fois, on se percute, mais en même temps, si vous avez un avion entre vous et, euh, et un autre avion pour un tir, un, enfin un vaisseau entre vous et un tir, et bah, la plupart du temps, ce vaisseau il vous gêne pas. Alors, dans X-Wing, soit on se percute et en même temps, bah, les vaisseaux devraient se gêner, Soit on se percute pas et euh, ben, les vaisseaux euh, ne se euh, gênent pas. Là, en l'occurrence, ben, on est parti du principe qu'on ne se percutait pas et puis qu'on ne se gêne pas non plus au niveau des tirs. Je suis désolé, je trouve ça vachement bien euh, vachement bienvenu et je trouve ça très fluide. Et tout simplement, ben, si j'avais dû le percuter, je l'aurais dépassé. Et si je le dépasse je suis perdon hein, quoi qu'il advienne, euh, c'est plutôt logique. Bref je termine mon mouvement là, vous avez vu, j'ai consommé l'intégralité de mon mouvement et j'ai ensuite décidé de faire valoir mon level flight pour, pour tourner. A partir de là, on résout toutes les phases de mouvement de tous les avions et ensuite on passe à la phase de tir. Ici, je fais un 2, donc on voit que le 2, le Snoop, c'est quelque chose d'assez particulier. On a deux phases, en fait, de virage. C'est un avion qui se déplace à vitesse 4. Alors, il est dit, en fait, dans les règles, et ça, vous pourrez éventuellement euh, euh, me corriger, qu'il faut au moins se déplacer de 1 avant de pouvoir euh, consommer, en fait, euh, euh, l'orientation. Donc, on oriente toujours l'avion dans la direction dans laquelle on, on, on veut aller. Hein. Tac. Donc, je me déplace à 4. On va faire... 1, 2, 3, 4. Et là, une fois que je suis ici, je choisis une orientation finale. L'orientation finale, ce sera celle-là. Je décide de ne pas changer mon altitude pour pouvoir engager un combat, parce que c'est quand même assez important que je vous montre comment ça se passe. Je voulais juste ici vous montrer comment ça se passe lorsque on décide de, de prendre de l'altitude. Allez, c'est parti ensuite pour mon dernier avion, qui est mon Daka. Mon Daka Jet, lui, il fait un turn. Attention, ça va être un peu chaud euh, Je vais le faire partir euh, Allez euh, Je vais le faire partir dans ce sens là Alors il, il se déplace à combien lui Il se déplace à 6 Je suis obligé de faire 6 du coup Alors euh, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Je vais faire 1 Mon premier virage 2 3 2, 3, 2, 3, euh, et du coup <rire> 2, 3, 4, 4, là je suis obligé de tourner vers l'arrière 4, 5 et 6. Voilà, vous voyez, les déplacements, ils sont un peu, euh, peu chauds, mais en fait, quand on les... Quand on commence à bien les maîtriser, on est vraiment en capacité de couvrir toute la map et ça c'est très très très intéressant. Bien entendu, hein, plus euh, le niveau est élevé, plus euh, ben, ça va nécessiter d'avoir une vraie maîtrise du jeu et une vraie maîtrise des déplacements. On passe à la phase de tir. Donc la phase de tir elle est très simple. Celui qui a bougé euh, le premier euh, va pouvoir attaquer le premier. Donc en l'occurrence, le camp qui a bougé le premier, c'est l'Imperialis. Donc c'est eux qui commencent. Je ne peux pas attaquer avec cet avion, parce que cet avion, il est dans une altitude qui ne lui permet pas de prendre pour cible qui que ce soit, parce qu'il est à plus de deux... Euh, de, ses, euh, de, de ses ennemis. Donc on va utiliser en fait euh, le Thunderbolt qui est là et puis on va tout simplement attaquer le Daka Jet qui est juste ici. Donc au niveau des angles de tir c'est très simple, hein, euh, on est sur un angle de tir euh, plutôt classique, hein, où on part euh, comme ça de chaque côté euh, puisque je suis en front. Au niveau euh, de mon arme j'ai euh, 2, 6 et 0, je suis à distance 1, 1, 2 et 3, je suis à distance 3. Donc c'est une distance courte. Distance courte, je vais utiliser euh, mon quad canon. Mon quad canon, il peut lancer 2 dés. Je touche sur du 5+, les modifications sont très simples. C'est moins 1 euh, si la cible est en décrochage, en l'occurrence ce n'est pas le cas. Et c'est moins 1 en fonction de la différence d'altitude, ce n'est pas le cas non plus. Donc je suis toujours à 5+. Je lance mes dés. Voilà, évidemment, euh, je ne fais rien. Donc bah normalement, ça s'arrête là. Si je fais au moins une touche, genre en l'occurrence, si je fais au moins un 5, eh bien, je prends ce 5. Normalement, ça aurait dû s'arrêter là. Hein, mais je prends ce 5. Et du coup, je le lance pour les dégâts. Et c'est sûr du 4, plus. Je lance les dégâts. Hop, Évidemment, avec ma chance euh, monstrueuse, j'ai fait 1. Mais en admettant euh, que euh, j'ai fait euh, 5, eh bien, à ce moment-là, je dépose un point dégâts. Hop là, pardon. Un point dégâts. À, euh, mon avion dakajet voilà ici donc à partir de là ben, le dakajet il, euh, il a un dégât voilà j'ai fait ma première phase de tir c'est maintenant aux orques de jouer et du coup ben, ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, sans aucun doute jouer euh... alors le dakajet euh, il a euh, il l'a pas dans son, euh, dans son arc de tir frontal et d'ailleurs il n'a que ça donc, il ne peut pas tirer. Ce qu'on va faire, c'est que, du coup, bah, on va euh, se servir du bombardier. Alors, le bombardier, lui non plus, il ne peut pas tirer dans son arc avant. L'avion n'est pas... Euh, si, l'avion est dedans. Si, si, l'avion est dedans. Très bien. L'avion est dans l'arc avant. Alors, on va regarder l'arme principale. L'arme principale en front, Elle lance 8 dés. Donc là, du coup, <rire> c'est tout de suite beaucoup plus sexy. Hein. On se rend compte que ça va être beaucoup plus dur pour l'adversaire. Donc, euh, 8D, c'est sympa. Il faut savoir que j'ai également euh, le turn -up Big Shooter qui est euh, soit en euh, Right Side, soit en Left Side Up. Donc euh, sur l'arc de côté, et en l'occurrence l'arc de côté il fait 120 degrés, et donc dans les 120 degrés de l'arc de côté je vais pouvoir également toucher euh, ce Thunder, celui-ci je m'en occupe pas du tout puisqu'il n'est pas à la bonne altitude, hein. mais celui-là je vais à la fois pouvoir l'attaquer avec mon arc avant, hein, qui va tirer comme ça, et je vais à la fois pouvoir attaquer avec mon arc de côté. Autant d'armes qui peuvent toucher, euh, je m'en sers. Je peux tirer euh, trois fois euh, si j'en ai envie. Par contre, ce qui est important, c'est que par arc utilisé, il n'y a qu'une seule cible. Si vous avez deux armes sur l'arc avant qui pourraient tirer sur deux avions en arc avant, vous ne pouvez pas le faire. Par arc de ciblage, vous ne devez avoir qu'une cible identique. Voilà. Là, en l'occurrence, j'ai un arc avant qui va pouvoir tirer avec le canon principal et j'ai un arc de côté qui va pouvoir tirer avec la tourelle sur la même cible. Mais j'aurais pu, du coup, choisir une cible différente en fonction de mes deux arcs différents. Hein. Voilà. Et là, ça va faire très très mal. On va commencer par la première arme. Alors après, je dis ça va faire très très mal, mais il ne faut pas oublier que c'est moi qui lance les dés. Alors, on a dit euh, pour euh, le Quad Big Shooter, euh, front 8D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, là, je vais faire appel à ma, à ma merveilleuse piste, hein, parce que je pense que là, elle va quand même être utile. 8D. Allez, c'est parti. On canarde alors, sur du 5 ⁇ ça touche... Et eh ben vous voyez, même avec 8D, je fais que 2 touches. <rire> ça vaut le coup hein, de jouer contre moi. Donc je ne fais que 2 touches. Avec 8D, c'est quand même énorme. Et puis, ensuite, au niveau du damage, c'est sur du 5 ⁇ également. Et eh ben voilà, aucun dommage. Donc là, c'est ma première arme. Ensuite, je vais utiliser ma deuxième arme qui est donc mon... Euh, Tunnel Big Shooter qui lance 3D lui. 5 ⁇ Voilà, c'est déjà mieux. Donc là au moins j'ai un bon ratio, j'ai deux touches. Et puis au niveau des dégâts, c'est également sur du 5 ⁇ Eh bien très bien, double 6. Double 6, je n'ai pas euh, de spécial. C'est dommage. Si j'avais un spécial, eh ben il se prendrait... 4 dégâts, et en l'occurrence, il serait détruit immédiatement, puisque au niveau de sa structure, il n'a que 3. Mais là, en l'occurrence, il va se prendre 2 points de dégâts. C'est super. Voilà, je lui mets 2 points de dégâts, et il n'a plus qu'un point de vie. Donc, c'est plutôt un très bon tour. Voilà, au niveau euh, de l'activation, on a terminé, hein, puisque en fait, on a dit, cet avion-là ne peut pas tirer sur celui-ci, n'est pas dans son arc, et il ne peut pas tirer sur celui-là, puisque celui-là est trop haut. On va passer... À, euh, la dernière phase qui est la phase de fin à la phase de fin ce que l'on va faire c'est vérifier les avions qui ont calé je vous rappelle que cet avion en fait a calé car il est il a décidé de prendre de l'altitude et qu'il a pris plus d'altitude que son altitude maximale donc du coup il se retrouve avec un jet de test à faire pour voir si l'avion part en vrille ou pas ça c'est très important donc, le jet de test, il est très simple. Je vais me référer, en fait, euh, à euh, son handling. Son handling est de 3+, je vais lancer un dé. Et si je fais 3 ou plus, je récupère l'avion. Si je fais en dessous, eh ben, je vais tomber en piqué. Hop, je lance. Je fais 4. Comme je fais 4, eh bien, du coup, l'avion est récupéré. Hein? Okay. Il n'y a plus de problème de ce côté-là. Il ne va pas partir en vrille. Et donc, du coup, il va pouvoir prendre part à la prochaine phase. Ce qui aurait pu se passer en fait, c'est que ben je fasse euh, un de mes merveilleux euh, jets avec euh, un 2 ou à un 1. Et si j'avais fait un 2 ou un 1, en fait, j'aurais mis cette icône juste à côté de l'avion qui est le, la notion que l'avion part en vrille. Si l'avion part en vrille, en fait, il ne peut rien faire pendant ce tour. Il ne peut pas se définir de manœuvre, il ne peut pas euh, se définir euh, non plus euh, d'action euh, de tir. En fait, il ne participe quasiment pas euh, au tour. On peut le prendre pour cible, mais il y a euh, moins. -1 euh, pour euh, pour le toucher donc euh, ça c'est assez difficile euh, du coup euh, de réussir à, à le toucher parce que vous allez vous allez le toucher sur un 6 uniquement donc c'est quand même assez chaud par contre lui à la fin de ce tour là il va perdre un niveau c'est-à-dire qu'il va commencer à tomber et puis il devra refaire son étape de récupération euh, de d'avion avec le handling et puis bah, si de nouveau il ne réussit pas à récupérer l'avion il va de nouveau perdre un niveau d'altitude jusqu'au moment où il va atteindre 0, et au moment où il atteint 0, et eh ben il est fichu, il explose. Une autre raison d'exploser, ben, c'est bien entendu d'arriver à la fin de euh, sa caractéristique de structure. Autant vous dire euh, que euh, cet avion là est très très mal parti pour le tour 2, puisque dès qu'il se prendra une prochaine touche, il y a de fortes chances pour qu'il pour qu fasse le saut. Et puis, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que vous avez également la possibilité, à la fin euh, d'un tour, de partir en piqué. Alors, partir en piqué, ça va là vous faire augmenter votre vitesse de 1 et baisser votre altitude de 1. Alors là aussi, c'est en fonction hein, de la vitesse... Puisque si vous avez une vitesse de 1 à 4, eh ben, l'avion va pouvoir diminuer son altitude de 1. Et si vous entamez votre descente avec une vitesse de 5 à 9, vous aurez la possibilité de diminuer votre altitude de 1 ou de 2. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en plus de diminuer votre altitude, eh ben, euh, vous allez également augmenter votre vitesse de 1. Et si vous êtes déjà à votre vitesse maximum, eh bien, à partir de là, vous allez avoir un risque de briser l'avion. Donc, si un avion en plongée dépasse sa caractéristique de vitesse maximale hein, pour une raison quelconque, en l'occurrence plongée, alors attention, c'est y compris une erreur. Hein. Si vous avez fait une erreur sur votre disque et que vous avez choisi une vitesse qui n'est pas adéquate, soit euh, parce qu'elle est trop lente, soit parce qu'elle est trop élevée. Eh bien, dans tous les cas, vous allez être obligé d'effectuer les jets de test. Donc ça, euh, ça punit euh, les joueurs qui seraient un petit peu, un petit peu light quant à, euh, quant à la façon de définir en fait, leur, leur, leur cadran. Faut faire attention euh, Il risque de se briser. Pour le coup, on lance un D6 et sur un 3+, euh, l'avion est capable de supporter la contrainte de la vitesse. Et le pilote est capable de récupérer en toute sécurité. Par contre, sur 1-2, eh ben, euh, il va subir immédiatement une touche. Voilà, il reste une chose à vous présenter c'est euh, la notion de tir de queue. Admettons que euh, dans une partie, au niveau des euh, déplacements, on soit par exemple dans une situation. Allez, on va se mettre dans une situation de tir de queue. Excusez-moi, je change un peu les choses, mais c'est pour vous expliquer. Voilà, admettons que la configuration de la partie, ce soit euh, celle-ci. À la phase de fin, on va définir ce qu'on appelle les tirs de queue. Bon, le Jet, il n'a personne derrière lui, donc il n'a pas, euh, il il a pas de problème de ce côté-là. Le euh, bombardier Orc n'a personne derrière lui, il n'est pas concerné. Par contre, les deux avions de l'impérialiste qui sont là, on voit bien qu'ils ont un avion derrière eux. Alors, on va, à ce moment-là, définir s'il y a la possibilité d'une prise en chasse, en fait. Hein, C'est un peu comme dans Blue Red Sky, en fait, quand vous étiez euh, en position préférentielle. Le fait d'être derrière, ça vous donne un avantage. Là, en fait, l'avion Orc, qui va avoir un avantage sur les deux avions. En l'occurrence, il aura l'avantage que sur un seul. Pour définir ce qu'on appelle un tir de queue, il faut que l'avion soit intégralement dans euh, l'arc avant euh, de l'assaillant. En l'occurrence, c'est le cas de celui-ci. Celui-ci n'est pas euh, intégralement dans l'arc avant. Si je l'avais posé, euh, ne serait-ce que ici, en fait, euh, là, ici, on a la ligne qui va se prolonger. Et cette ligne ne va pas prendre intégralement le, le, tout le socle euh, de l'avion. Donc cet avion ne serait pas concerné par ce qu'on appelle le tir de queue. Par contre, celui-ci est intégralement euh, dans l'arc avant euh, de mon euh, bomba. Donc il va se retrouver avec un icône ciblage qu'on va poser à la fin de la phase de fin. Et au prochain tour, on va utiliser ensuite nos résumés de tour, on va choisir chacun nos manœuvres, on va définir l'initiative, mais avant que les avions n'aient entamé leur mouvement, il y aura la phase de tir de queue. Et donc ce qui va se passer, c'est que l'orc va tirer sur l'impérial avant que celui-ci, grâce à une manœuvre, ait pu se libérer en fait de cette contrainte. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un tir supplémentaire, donc en l'occurrence bah, cet avion va pouvoir sans aucun doute tirer deux fois pendant cette phase, et bah, ça se fait avant la phase de mouvement du second tour, et donc ça ne permet pas en fait à l'avion euh, de se libérer, et c'est vraiment le fait d'avoir positionné l'avion bien comme il faut pour pouvoir bénéficier en fait de cet avantage. Attention, dans le cas euh, d'un scénario euh, tel que celui-ci, si l'impérial avait une arme arrière, le bombardier a une arme arrière. On va faire quelque chose de différent, on va mettre le bombardier ici et on va mettre l'impérial ici. Et bien là, j'ai une phase de tir qui est préférentielle. L'impérial va pouvoir tirer sur l'orque pendant la phase de tir de queue, mais l'orque qui a une arme arrière aura l'autorisation de rétorquer à ce tir aussi c'est extrêmement important. Voilà, je crois que je vous ai quasiment tout dit. Normalement, vous avez tout pour jouer à Aeronautica Imperialis. Voilà, qu'est-ce que on peut dire de ce Aeronautica Imperialis euh, Les points forts et les points faibles. Alors est-ce que c'est un X-Wing Killer alors je sais, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, oui, ça pourrait l'être, hein, parce que je ne l'ai pas expliqué dans cette, dans cette présentation, mais vous aurez la possibilité de rajouter des capacités sur votre avion, euh, des cartes d'amélioration, de la visée laser, euh, des pilotes, euh, des armes supplémentaires, bref, exactement la même chose que dans X-Wing. Moi, ce qui m'a également beaucoup plu dans ce jeu, ben, c'est notamment sa fluidité, hein, sa rapidité euh, de, de, de résolution euh, des étapes ce que j'aime bien je vais le revenir dessus sans trop insister c'est le fait qu'on ne peut pas se rentrer dedans euh, ce que j'aime bien c'est la façon dont ils ont géré les altitudes c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver dans wing of glory ou wing of war mais qu'on n'a pas dans x wing et je trouve ça extrêmement dommageable je sais que dans x wing ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu allager le jeu mais là en l'occurrence ça a une vraie plus-value puisque ça vous permet notamment bah, de vous libérer en fait d'une emprise d'un adversaire donc, on est quand même sur quelque chose qui est euh, stratégique. Il euh, y a de la vraie tactique, un petit peu comme dans Blue Red Sky. Et puis, en même temps, on est sur un jeu qui est extrêmement véloce. Hein. Euh, je trouve que ça se conclut très rapidement. Les choses se passent très vite. C'est très fluide, un petit peu à la x spring Donc, on a vraiment un mélange des deux. La grosse difficulté euh, que euh, par contre j'y retrouve, c'est qu'au niveau des manœuvres, euh, c'est pas très instinctif, hein. contrairement au X-Wing, je suis obligé de faire la comparaison. Euh, dans X-Wing, voilà, on sait où on va, on sait potentiellement où on va tomber. Là, c'est vrai qu'on a plus de liberté, on a la possibilité soit d'aller sur la droite, soit d'aller sur la gauche. On a beaucoup plus de possibilités qui sont offertes, on peut vraiment vivre voter dans tous les sens, mais je trouve qu'au niveau de la lecture, c'est un petit peu sensible, un petit peu difficile de vraiment comprendre où on va. Et bon, ben gageons qu'avec euh, le temps, on y arrive de mieux en mieux. Gros point noir également, et ça je l'ai dit pendant l'unbox, les cartes d'amélioration et même les cartes des euh, avions ne sont disponibles qu'à l'achat, un achat supplémentaire à 21 euros par section. Là, de ce côté-là, je comprends que vous n'ayez pas envie de suivre. Malgré tout, je trouve que ça reste un jeu extrêmement sympa, euh, extrêmement ludique, ça sort vite, ça se joue vite. Il ne faut pas oublier quelles sont les attentes et les inspirations hein, de, de Games Workshop par rapport à ça. On sait très bien ce qu'ils font. Hein. Ce qu'ils font, c'est du siphonnage euh, de gamers. Ils créent en fait un jeu en s'appuyant sur des mécanismes, là en l'occurrence X-Wing, et ils essayent d'attirer les joueurs d'un univers pour les ramener chez eux dans le simple et unique objectif, non pas de les faire jouer à, à Aeronautica Imperialis, mais bien à Warhammer 40K. On les connaît, c'est des morfalous. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère pouvoir faire un let's play très rapidement avec tous les avions peints et bien équipés. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Hein. Ne faites pas les mêmes jets que moi. <rire> en tout cas, j'espère que pendant le let's play, ça ira mieux. Bah parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la page. Allez, ciao